Quoi Des pubs seraient cachées sur YouTube Et des gens arriveraient à vivre en partageant des vidéos sur Internet C'est ce qu'on va voir avec le premier invité de la soirée tout tout Tuto YouTube. YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube. Alors pour attaquer cette soirée de rencontre, je vais inviter le premier des cinq invités à monter sur scène. Avec moi, il s'agit d'Olivier Chambon, un youtubeur, qui arrive de la région parisienne pour nous parler de sa chaîne de tuto bricolage, La Grotte du Barbu. Salut les barbus Au fur et à mesure des futurs vlogs, je vous ferai rencontrer des gens qui font vraiment des trucs géniaux si jamais ils veulent bien, que euh, je vais les mette en vidéo Faut qu'on atteigne une température supérieure à 1300 degrés On a euh, coupé en deux notre chauffe-eau On a aussi préparé, comme vous avez vu notre, euh, notre tuyau, qu'on a coupé un angle et on a fait des trous. Je vais souder ma ligne d'air. Bien sûr, laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo. Toujours comme d'habitude, questions, insultes. Euh, Facebook, Twitter, Instagram, j'oublie un truc. Mail les commentaires et tu t'abonnes. Voilà. <rire> Bienvenue Olivier. Merci. Ça marche le micro, on m'entend Ouais, ouais j'ai l'impression. Ben, merci à vous de m'avoir euh, invité à Chambéry. Je... C'est ma première visite. Bienvenue. <rire> Donc la Grotte du Barbu, c'est 40 000 abonnés. Ouais, ouais. Et alors euh, pour commencer, quand est-ce que tu as créé cette chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a passé par la tête pour faire une chose pareille euh, avant que ce soit une chaîne YouTube, c'était un podcast, donc euh, ça date depuis presque 10 ans maintenant que je fais des vidéos, ouais. euh, depuis 4-5 ans euh, sur YouTube. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos Alors le, le truc était bête, c'était euh, je bossais dans une... Dans une je bossais sur des ordinateurs toute la journée et j'avais besoin de bidouiller des trucs, de mettre les mains dans le caca, de raboter des trucs, de me faire mal. Et euh, en fait j'y arrivais pas et je me suis dit en m'obligeant à balancer régulièrement des vidéos, bah, ça, va, ça va me permettre de faire ça plus régulièrement. Donc au début c'était complètement quelque chose pour moi-même. Les autres, je m'en foutais un peu, quoi. Euh, et puis, c'était aussi pour... Il euh, y avait des potes qui me demandaient hey, comment qu « Comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on fait ça ?» Donc, plutôt que de leur expliquer 20, 25 fois, je me disais, une petite vidéo, euh, je lui balançais le lien, je dis « Tiens, va regarder ça et comme ça, tu arrêteras de m'embêter, quoi. » Puis, au fur et à mesure, bah, ça s'est ça, un peu... <rire> ça c'est un, un petit peu emballé. Il euh, y a des gens qui trouvaient ça sympa. Et puis, euh, euh, c'est une passion aussi, de, justement, de filmer. En fait, la, la vidéo, c'est un... Une passion euh, un peu bizarre, puisque ça mêle euh, euh, vidéo, photo, son, euh, lumière, euh, etc., etc., créativité. Et en fait, tu as plein de choses à apprendre et tu as plein de choses à faire. Donc, au début, j'ai juste mis le doigt, puis ça m'a arraché le bras. Et, euh, et voilà quoi. C'était il y a longtemps que tu as commencé à poster sur YouTube après les podcasts euh, 4-5 ans après. En, en fait, j'ai suivi la trajectoire nor normale, comme on l'a vu un petit peu euh, après la création de YouTube, où en fait, au début, YouTube, c'était vraiment... Euh, on, on stockait des vidéos et on pouvait les regarder. Aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est une communauté, et c'est là où 95% des vidéos, elles sont regardées. Euh, Dailymotion et les autres sites, c'est euh, en gros, euh, toutes les vidéos qui, que tu n'as pas le droit de mettre sur YouTube, tu vas les mettre sur les autres plateformes. Mais aujourd'hui, euh, 95% des gens, enfin, je ne sais pas... On peut demander, euh, est-ce que vous utilisez d'autres plateformes de vidéo Bah voilà, donc euh, voilà. <rire> on a répondu à la question. Quoi. Et c'est ça qui est un désintérêt, c'est qu'on poste là où il y a des gens, voilà, et pas euh, là où techniquement ça nous arrange, ou un truc dangereux. C'est pour ça que je suis passé du podcast à Vimeo, ensuite j'ai fait un petit peu Dailymotion, et je suis passé à Youtube très vite, quand j'ai vu qu'en fait c'était là où il y avait le plus de gens euh, qui étaient là et qui étaient présents. quoi. Là tu parlais de la communauté, quel lien tu as avec euh, cette communauté euh, Alors j'ai un lien d'amour-haine, je pense comme tous les créateurs de vidéos, <rire> je pense qu'ils pourront le confirmer. Non, euh, on a des relations très fortes avec notre audience, parce qu'ils euh, laissent des commentaires, parce qu'ils nous envoient des mails. Quand je dis envoyez-moi des... Euh, si vous avez des questions, des insultes, c'est pas neutre. C'est aussi parce qu'on reçoit aussi un flot de merde. Et moi, je, je suis un petit, donc j'imagine même pas les mecs comme Norman et Cyprien, les sauts de vomi qui doivent se prendre. Mais c'est vachement intéressant. C'est cette interaction qu'on recherche principalement. Ce n'est pas juste pour montrer ma tronche sur la vidéo. J'en suis à 700 vidéos. Au début, c'était vachement dur de se monter soi-même. C'est un exercice un peu bizarre. Euh, et puis en fait, tu, au fur et à mesure, tu décorèles toi-même du personnage qui est sur la vidéo. Et c'est un exercice un peu schizophrène, euh, mais le but ce n'est pas de voir sa tronche sur les vidéos. Quoi. Le but justement, c'est d'interagir avec les gens, euh, de balancer des trucs, de voir quelle est leur réponse. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Quoi. La vidéo, c'est plus un prétexte. Tu disais que tu avais 700 vidéos. Déjà, à quel rythme tu les postes, ces vidéos Alors, c'est variable. Euh, alors c'est lié à mon état psychologique en général, <rire> quand je suis déprimé c'est une par semaine, quand ça va super bien c'est 4, 5, parce que voilà, je... quand ça va bien bah, j'ai envie de parler, j'ai envie de, de, de filmer des trucs, j'ai envie de partager et quand je suis un peu plus déprimé bah, je, je balance moins de vidéos quoi. Mais c'est vrai que l'algo de Google, et même les gens de Google, nous conseillent au moins une vidéo par semaine, ce qui est un rythme, ce qui est un rythme difficile à tenir, mais qui est tenable. Et euh, tu fais partie des YouTubeurs qui utilisent le hashtag StopPubCaché. Ouais. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous expliquer... Euh, tu insères, tu insères ce panneau là en fait qu'on voit derrière. Exactement. En introduction de tes vidéos. Alors là. Ouais. Euh, y a Alors ça choses. fait quelques mois que je fais ça. Euh, c'est principalement justement pour euh, arrêter les sauts de vomi qu'on se prend euh, en disant ouais euh, c'est encore euh, un placement produit euh, ou un truc dans ce genre là. Alors dans le bricolage évidemment j'utilise des, ou des outils, des outils que j'achète, des, ou des outils qu'on me donne, des outils qu'on me prête et euh, bien sûr vu qu'il y a des gens qui nous regardent les marques nous chassent. En disant, oh, tu ne voudrais pas utiliser la scie, euh, non. Euh, » On aimerait bien qu'ils nous payent, en fait. J'aimerais bien que tous les trucs ils soient verts. Enfin, j'aimerais bien que tous les trucs ils soient rouges. Est-ce que tu, disant, euh... tu peux nous expliquer ce que ça signifie, alors, ces trois trucs Parce que je ne le vois pas bien, ouais. Vi une, alors, c'est quoi une vidéo sponsorisée euh, Une vidéo sponsorisée, c'est vous êtes. Euh, en fait, vous faites de la pub pour une marque. Donc, euh, par exemple, au début de la vidéo, vous dites, euh, cette vidéo vous est présentée par nanani, euh, nanana. Et puis vous mettez 30 secondes de pub euh, au milieu. Euh, le placement produit, c'est une marque vous envoie un produit et il vous demande spécifiquement de faire un focus su sur ce produit. Par exemple, la marque Machin m'a envoyé une scie et euh, quand même qu'elle est trop bien, donc il faut, euh, il faut la, la citer, faire un zoom dessus, etc. etc. Ça, c'est des prestations qui sont payées par les marques ou par des agences. Ah oui, c'est la deuxième... Et la dernière, c'est les liens d'affiliation. En gros, c'est tous les liens que je mets vers des systèmes d'affiliation et Amazon en particulier. Si vous cliquez sur le lien et qu'ensuite, dans les 24 heures, vous achetez un produit, euh, j'ai un kickback qui est entre 3 à 7 euh, Alors, je mets des liens d'affiliation. Alors, si je mets des liens d'affiliation, c'est d'abord parce que je cite tous les tout le matériel que j'utilise dans les épisodes, parce que moi, c'est quelque chose que je recherche. Quand je regarde une vidéo de quelqu'un qui fabrique un truc, et que je vois euh, qu'il utilise un outil qui a l'air génial, je ne sais pas quel est l'outil, je ne sais pas d'où il vient, <rire> je ne sais pas d'où il sort, euh, donc j'aimerais bien avoir ça. Donc moi, je le donne, et en même temps, je mets un petit lien d'affiliation qui ne coûte rien au, à la personne qui visionne et qui me rapporte un peu de pognon. Les deux qui sont au-dessus, euh, j'y travaille, <rire> euh, c'est pas gagné encore, mais, euh, alors, on pourra en reparler, hein, mais la France, on est vachement en retard, évidemment, euh, et on a cinq ans de retard sur les États-Unis, les marques comprennent qu'il faut qu'on parle d'eux, mais ils sont pas prêts à desserrer les, le, le truc du, du porte-monnaie. Donc ils nous envoient du matériel, parce que ça leur coûte que dalle, par contre, de passer à la caisse et de comprendre que bah, de produire des vidéos, c'est du boulot, eh ben en fait, ils n'y sont pas encore. Mais on ne désespère pas. Euh, j'ai cru comprendre que tu avais quitté ton travail pour te consacrer à la grotte du barbu. Alors, qu'est-ce que c'était que ce travail À ah, moitié, oui. C'était quoi ton travail euh, J'étais directeur technique euh, dans une filiale de Samsung. Donc, j'avais un vrai boulot bien payé. Euh, et là, en ce moment, je suis au chômage. Euh, alors, euh, j'ai créé une boîte avec une, avec une autre youtubeuse qui s'appelle Sylvie Pereira. « Salut Sylvie voilà. !» euh, qui est aussi une chaîne sur le bricolage. Et justement, euh, on a créé une boîte pour essayer de voir quels étaient les business models et les, et les moyens de, de, de vivre. Quand on est comme nous, alors ils nous appellent micro-influenceurs, ça veut dire entre 10 et 100 000 abonnés. Il euh, y a plein d'avantages à être micro-influenceurs. Celui de gagner du pognon, il n'est pas encore là, mais <rire> en général, on a une communauté qui est loyale, qui nous écoute et qui est plutôt bienveillante par rapport à nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de monétiser par rapport aux marques et aux agences. Euh, on, pour l'instant, on est en phase de, de découverte et de, on essaye de faire comprendre aux agences et aux marques, que c'est vachement intéressant de travailler avec nous. Euh, pour l'instant, euh, le chéquier il reste encore sur la table, mais on désespère pas. C'est vrai que c'est dur. Euh, alors après, euh, on, va, on va parler un petit peu maths, en, en fait, si ça ne vous dérange pas, euh, et casser quelques mythes sur les, you, sur, sur les youtubeurs. En gros, un euh, million de vues vous rapporte 1000 euros. Voilà. Pour les pubs de YouTube. Donc, euh, imaginons, je dois payer mon loyer, bouffer, etc. J'ai un budget de 2500 balles. Il faut que je fasse 2,5 millions de vues par mois, minimum. Et ça, c'est variable. Donc, euh, si vous n'avez pas au moins 100 000 abonnés, euh, vous ne payez pas votre loyer avec les pubs euh, sur euh, YouTube. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Quand les mecs ils disent oh, « tu t'es youtubeur, tu te fais trop plein de pognon et tout <rire> !» Et je leur montre exactement combien je fais de pognon, euh, ça a tendance à les calmer un peu. Et euh, c'est... Mais c'est quelque chose qui... Voilà. Comme, comme il le disait, hein, c'est un nouveau média. Moi j'ai une gamine qui a 13 ans, et je vois le temps qu'elle passe sur son téléphone et sur Youtube. Euh, elle veut pas de télé, elle veut pas d'ordinateur, elle veut juste son téléphone. Euh, et tous les gens qui ont moins de 20 ans euh, passent à mon avis euh, au moins 50% de leur temps éveillé avec la main sur le portable. Euh, donc c'est euh, les médias d'avenir, ils en parlaient, euh, la télévision etc. Euh, c'est un média qui est en train de mourir, c'est un média de vieux, hein, soyons clairs. C'est pour ceux qui ont plus de 25 ans, ou alors pour jouer aux jeux vidéo. Voilà. Euh, mais euh, c'est un média qui a de l'avenir, et en particulier parce que le coût d'entrée en, est vraiment bas. Aujourd'hui, tu as un téléphone qui filme en Full HD, tu n'as aucun problème pour filmer et balancer ça à droite à gauche. Donc Des gens qui ont des idées, ils peuvent faire. Après, il y a les, toute la logistique, mais euh, cette barrière d'entrée qui était de plusieurs... De, plusieurs centaines de milliers d'euros avec du matériel comme on voit là qui est utilisé avec des grosses caméras qui valent plein de pognon, eh ben aujourd'hui euh, il n'est plus vraiment là quoi. Et justement il y a aussi un shift qui est, enfin, ou un changement, qui est que les gens veulent de l'authenticité et pas spécialement de la qualité de, pro de production. Est-ce que le fait de poster des vidéos comme ça sur YouTube, ça te permet d'avoir d'autres activités professionnelles c'est grâce à ça que j'ai trouvé mes deux précédents jobs. <rire> non, mais ça donne une légitimité en particulier dans mon domaine. Moi, je suis dans la bidouille, donc euh, euh, j'ai été directeur technique. Mon rôle, c'était justement d'encadrer de, des développeurs et aussi de trouver des solutions techniques un peu innovantes. Mais de voir que j'ai les doigts dans le caca 24 heures sur 24, aussi bien avec de l'électronique, des imprimantes 3D, des trucs comme ça à droite à gauche, bah, c'est ce qui m'a rapporté mes deux précédents jobs. Euh, mais euh... après, je pense que pour des créateurs comme nous, c'est plus un tremplin vers d'autres trucs. C'est pas ça qui nous fait manger quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si si, un peu. Mais euh, du coup, euh, tu avais quitté le précédent job pour t... pour essentiellement la chaîne YouTube ou c'était pour d'autres raisons du coup parce que euh, c'est aussi un peu une crise de je sais pas de la quarantaine plus. Plus, euh, plus, plus, j'en avais marre de bosser pour les autres et d'avoir un boulot qui payait bien, mais qui était, euh, euh, ils disent soulless aux États-Unis, mais sans âme. Euh, en gros, créer de la bouse pour les autres, ça ne m'intéressait pas. Je voulais créer ma propre bouse et <rire> essayer, de, essayer de voir justement quelles sont les possibilités. Alors, on a la chance d'être en France, le système du chômage fait que j'ai un peu plus de deux ans pour essayer de trouver un business model. Voilà, donc ça fait déjà 4 mois. <rire> donc euh, l'horloge tourne, mais on a, des, on a des pistes qui sont intéressantes. Je pense que malheureusement, on est un peu trop en avance par rapport à la vague et qu'on risque de devoir trouver un boulot intermédiaire d'ici un an et demi. Mais euh, je ne désespère pas de, de, de continuer sur cette lancée-là. Enfin, je pense que de toute façon, c'est inéductable. Il y a des choses va vachement intéressantes à faire. Euh, c'est toujours une question de timing ça serait l'idéal pour continuer à trouver des, des vidéos de qualité, parce que si c'est que des amateurs qui font ça, il y a un moment où euh, ce n'est pas si intéressant. Après, non, non, je pense que le côté amateur est vachement intéressant. Il euh, y a une professionnalisation des contenus, mais qui se voit en fait. Alors C'est en, en partie pour ça que je mets l'écran qui précise euh, est-ce que j'ai est été payé ou pas. Il y a eu trop de... Boîtes de prod qui ont balancé des contenus, euh, et en particulier, fin, tu vois, aussi bien euh, studio trucmuche que machin bidule, ils ont fait des accords avec des marques, ils l'ont pas dit, ils ont touché du pognon, euh, ils ont fait des campagnes de pub, etc. etc. et euh, ça a fait du mal parce que, euh, justement, cette euh, légitimité que tu as de, justement, de faire du contenu pour euh, les gens qui sont ici, et pas spécialement pour aller refourguer des, des merdes, euh, et ben on l'a un peu perdu quoi avec justement cette professionnalisation. Alors ça permet d'avoir plus de contenu, du contenu de meilleure qualité, mais il y a ce piège qui est de, euh, euh, ben de se faire prendre au jeu des agences et des marques et d'essayer de refourguer de la merde sous prétexte que tu as des gens qui te regardent. Donc c'est un, un équilibre qui n'est pas évident à, à trouver, mais qui est trouvable. Après, euh, si dans un an et demi, je n'ai toujours pas trouvé de business model, j'irai euh, rebosser dans un endroit et je continuerai à faire des vidéos, hein, pas, mais j'en ferai moins. Voilà. <rire> et ce n'est pas dramatique. Hein. Euh, euh, alors c'est pareil, il y en a certains qui pensent que c'est un droit de gagner du pognon. Euh, euh, pour ces hobbies, il y a des millions de musiciens euh, qui euh, font la musique le, le, le dimanche. Euh, C'est pas pour ça qu'ils réclament, euh, parce qu'il y a des gens qui les écoutent, euh, qu'ils soient payés. Ah bah C'est une excellente transition, puisqu'on va maintenant appeler une musicienne, qui euh, est youtubeuse aussi, et qui s'appelle Gabrielle Gros. Être payé ou ne pas être payé pour fabriquer des vidéos et les partager sur YouTube, that is a good question. Pour certains, c'est inimaginable de faire ces vidéos sans y gagner de l'argent. Et ça devient d'ailleurs hyper problématique lorsque ça ne marche pas toujours comme ils le voudraient après des mois épuisants de réalisation et de diffusion. Pour d'autres, il n'y a pas de question d'argent, c'est juste un truc qui les éclate, un truc qu'ils font parce qu'ils ont envie de le faire. Comme moi quoi. Comme le disait Olivier Chambon, il y a des millions de musiciens qui font de la musique le dimanche, juste pour se faire plaisir. Il paraît qu'il y a plusieurs dizaines de millions de chaînes YouTube dans le monde, mais combien d'entre elles font vivre leurs créateurs si vous avez des informations ou des suggestions sur le sujet, ce serait super sympa d'en parler dans les commentaires parce que c'est difficile de trouver des chiffres sur le sujet. Perso, je pense qu'à peine 5% des personnes qui postent des vidéos sur ces plateformes y trouvent le moyen d'en vivre. Et beaucoup d'entre eux comptent plus sur des partenariats ou des financements qu'ils arrivent à monter que sur la monétisation de la plateforme YouTube. La monétisation, c'est le fait de recevoir de l'argent de la part de YouTube en fonction du nombre de vues. Mais pour beaucoup de YouTubers qui font des centaines de milliers de vues, l'argent que leur donne YouTube est dérisoire par rapport à la lisibilité qu'ils peuvent négocier directement avec des annonceurs comme Rhinoshield ou NordVPN. Pour certains youtubeurs, il s'agit de construire une communauté d'abonnés qui les soutient financièrement en versant des petits pourboires de 1, 2 ou parfois 10 euros par mois. Plus la communauté est grosse, plus il y a de pourboires. Tiens, d'ailleurs vous pouvez donner des tips à la chaîne Papa Vigéré si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien dans la description. Mais ben, Je vais même l'incruster ici. Car. Comme on vient de le voir à la fin de l'extrait diffusé, dans le prochain épisode, on va découvrir la jeune youtubeuse Gabrielle Gros, qui fait des covers musique. Ce sera l'occasion de découvrir comment elle est passée d'un seul coup de 600 abonnés à une communauté de 60 000 abonnés. Donc rendez-vous un prochain samedi matin pour une nouvelle vidéo tout, tout youtube sur la chaîne Papa Papavigéré. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et puis à bientôt bien.